Je me suis formé en Italie, euh, donc euh, sur la philosophie politique, histoire de la pensée politique, en faisant un premier travail il y a longtemps, il y a plus de plus de 20 ans, un premier travail sur euh, euh, l'influence de la pensée darwinienne et de la révolution darwinienne sur la pensée politique et les problèmes que ça posait aussi sur la question du rapport et de la différence entre l'homme et l'animal. À partir de cette première recherche, j'ai fait un doctorat sur euh, la pensée de Michel Foucault où j'essayais de reconstruire euh, sa réflexion sur la biopolitique et dans cette thèse, je me suis aperçu de l'importance de son rapport avec Canguilhem. Et donc, finalement, la thèse est devenue une sorte de dialogue entre les deux sur euh, la question de la du vivant dans la rationalité moderne et dans la pensée non seulement politique, mais aussi plus en général dans la pensée moderne. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à travailler sur Canguilhem et en gros, euh, donc le, le, le, le parcours scientifique a commencé par la philosophie politique, mais finalement s'est élargi plus en général à la question philosophique de comment euh, le vivant et la pensée du vivant peut euh, remettre en question euh, la pensée philosophique elle-même d'une certaine manière aussi, les euh, certains présupposés de la pensée philosophique. Et voilà, Et c'est donc c'est une question qui a pris une, euh, une ampleur plus importante que celle de la philosophie politique après. Et maintenant, je suis en train de travailler sur la Renaissance italienne, toujours avec une euh, attention sur la question du vivant, mais à une époque où encore les sciences de la vie proprement dites n'existent pas. Mais toujours pour revenir à la question de euh, comment la, le, la, le problème d'où vivant et la question de l'animalité remet en cause la pensée humaniste. Et pour faire ça, maintenant je suis en train de travailler donc, sur euh, l'origine de l'humanisme en Italie et à la Renaissance, en particulier sur Machiavel. Alors, euh, ce qui m'a amené à l'œuvre de Georges Canguilhem a été précisément m'apercevoir de l'importance de sa pensée, de son œuvre euh, sur Foucault et sur sa réflexion sur la biopolitique. Mais finalement, justement, euh, quand j'ai commencé à travailler sur Canguilhem, il m'a paru que c'était vraiment urgent de... Euh, redécouvrir euh, l'originalité aussi de cette position philosophique qu'il a d'une certaine manière euh, inventée. Euh, et, et donc euh, à l'époque, euh, 2003, finalement il n'y avait pas encore les œuvres complètes, il n'y avait pas encore une situation des écrits de Canguilhem qui permettent de vraiment comprendre euh, l'ampleur de son œuvre, parce qu'il y avait les recueils de Canguilhem mais pas encore euh, des, une collection, une, une, une, une œuvre qui euh, recueille tout ce qu'il a publié. Et donc, euh, en 2003, j'ai commencé à la Bibliothèque nationale de France grâce à la bibliographie de Camille Limoges, que je tiens à remercier aussi pour l'aide qu'il m'a donnée à différents moments de, de mon travail. Et grâce à la bibliographie qu'il avait écrit en 1994, une bibliographie extrêmement riche et éclairante, j'ai commencé vraiment à recueillir, d'une certaine manière, de construire mes propres recueils. Euh, nouvelles, mais après, justement, ça a commencé l'œuvre euh, des œuvres complètes, donc les recueils de, de tous ces textes dans une dans un contexte éditorial euh, officiel et, et donc. Euh, mais à l'époque, il n'existait pas encore, et grâce à Monsieur Balibar, Étienne Balibar, qui m'avait euh, qui m'avait aidé pour aller à la bibliothèque nationale, euh, non, à la euh, pardon, à la bibliothèque de l'école normale supérieure, où j'allais chercher un texte de Canguilhem qui m'intéressait, que c'était un mémoire qu'il avait écrit quand il était élève de l'école normale, en 2004 à peu près. Euh, la responsable qui venait d'acquérir euh, le, le fonds de Canguilhem m'a informé de ce fait nouveau à l'époque, 2004. Et donc, euh, d'une certaine manière, une véritable mine philosophique euh, de textes euh, inconnus, parce que c'était les, les inédits, à cette époque-là commençait à, à devenir justement accessible. Et après, avec l'institution du fonds Canguilhem... Euh, j'ai pu continuer mes recherches aussi dans le cadre d'une bourse marie Curie euh, que j'avais euh, gagnée sur un projet précisément qui visait euh, redécouvrir Canguilhem à partir des inédits. Et donc le but était euh, vraiment de... d'une certaine manière, la, la question était simplement quel philosophe se cache, on pourrait dire, Derrière, l'épistémologue historien des sciences qui est connu sous cet angle, mais qui, pour tout le monde, euh, est, qui est reconnu par tout le monde comme un véritable philosophe. Et donc, euh, bien sûr, les inédits et tous les écrits, les textes qu'il a publiés en dehors des recueils connus, euh, permettaient vraiment, d'une certaine manière, de reconstruire euh, un parcours philosophique où, l'épistémologie, l'histoire des sciences, représente d'une certaine manière la pointe de l'iceberg. Donc, euh, cela a été l'expérience le, du fond, l'expérience, disons, de, de, de, de, de la richesse vraiment incroyable des, des textes contenus dans le fond. Et puisque Canguilhem est un philosophe vraiment qui a écrit beaucoup plus qu'il n'a qu publié, euh, Aujourd'hui encore, euh, justement, le fond, est, est, est, le fond Canguilhem est une, une véritable mine de, de textes philosophiques qui permet, sans doute avec d'autres perspectives, approches que celles que j'ai proposées de ma part, mais qui permet vraiment une, une entrée dans la, dans la pensée de Canguilhem, dans son chantier philosophique, vraiment euh, extraordinaire. Donc. Euh, Alors, euh, l'édition du fascisme et les paysans, euh, ça a été vraiment très très important dans mon travail et ça a été d'une certaine manière le début de mon travail sur Canguilhem quand de, grâce à la bibliographie de Camille Limoges, j'avais pu euh, ben, retrouver ce texte sur, euh, écrit par Canguilhem sur, euh, sur le rapport entre le fascisme et les paysans, la manière du fascisme de... De, de, de trouver une participation politique chez les masses paysannes et comment, euh, comment résister à cette montée du fascisme agraire. Et donc, en 2006, j'ai fait une édition en Italie, une traduction une édition en Italie qui, après a permis, grâce au, au fils de Canguilhem qui avait bien apprécié cette édition italienne, m'a permis de participer aussi aux œuvres complètes euh, françaises. Après, je dois dire que la chose qui a été pour moi extraordinaire dans le fond Canguilhem, ça a été d'une certaine manière de retrouver, euh, euh, retrouver des textes restés inédits qui m'obligeait euh, de euh, remettre complètement en cause mon premier projet de recherche sur Canguilhem. Parce que mon premier, proje premier projet de recherche sur Canguilhem, d'écriture du livre, en gros, c'était vraiment axé sur le rapport de Canguilhem avec la pensée de Nietzsche, le vitalisme de Nietzsche. Et... En fait, ce qui a permis le fond qu'Anguilhem, ça a été de, notamment grâce à une œuvre très importante qu'il a écrite en 1900, entre 1929 et 1932, qui est vraiment une œuvre de philosophie. Bon, on peut le regarder de l'extérieur comme un manuel de philosophie, mais ce n'est pas du tout ça. Quand on le lit, on s'aperçoit que c'est une véritable recherche philosophique, une étude philosophique du sujet, on pourrait dire, et de ses opérations, perceptions mémoire et, et ainsi de suite, et aussi le, du, du rapport entre le psychique et le corporel, on pourrait dire. Et notamment grâce à cette première œuvre qui se présente vraiment quand on la lit euh, au, au café, comme une œuvre vraiment... Euh, achevé, et, et c'est Canguilhem lui-même, quand il l'a réclassé plus tard, probablement en 1950, il l'a défini comme un ouvrage, donc lui-même, il l'a conservé comme ça après coup, et ça a été, la, la chose nouvelle, ça a été de me rendre compte de l'importance qu'avait dans le parcours de Canguilhem son rapport à Descartes, et notamment à à, au Descartes rélu, repensé et réinventé d'une certaine manière par l'esthétique d'Alain. Euh, et donc euh, pour euh, faire, pour comprendre comment il a été possible que qu un Guilhem, en un partant d'une de recherche qui était vraiment axée sur ce Descartes euh, relu par euh, l'esthétique d'Alain d'une manière vraiment complètement originale, comment ce Canguilhem qui part de cette approche a pu euh, a, après euh, euh, ouvrir sa réflexion sur l'épistémologie, la biologie, alors pour, pour reconstruire ce parcours philosophique, je crois vraiment que non seulement le fond a été essentiel, mais il a été tellement essentiel qu'il m'a rendu possible de m'apercevoir que ma première hypothèse de travail était non pas euh, erronée complètement, mais hmm, partielle, euh, donc euh, euh, seulement euh, incomplète, disons. Voilà, est pas, Aucune perspective n'est jamais complète, mais euh, elle était vraiment très limitée. Et, et donc, euh, de ce point de vue-là, je dois dire que si le fonds Canguilhem m'a aidé, quand je faisais l'édition du Fascisme et les paysans, à euh, rendre compte de beaucoup d'aspects de la réflexion que Canguilhem fait dans ce texte des années 30, et pour ça a été vraiment très riche, très fécond, très utile, pour ma recherche vraiment sur l'œuvre de Canguilhem, en tant que tel, donc sa, son œuvre considérée comme un parcours cohérent eh, il a été vraiment euh, d'une certaine manière décisif donc euh, décisif même dans la dans la, dans, la, dans le chemin qu'il a qu'il a ouvert dans cette euh, dans cette recherche donc euh, Comme je viens de le dire, de, de, de le, de le dire très brièvement, euh, cette œuvre de 1929-1932 que Canguilhem écrit et qu'il a laissée inédite me semble vraiment euh, très importante comme euh, point de départ qui continue à être à l'œuvre dans la réflexion canguilhémienne. Et dans cette œuvre, on voit très bien comment la question de l'erreur qui a toujours été essentielle dans la épistémologie et dans la philosophie de la biologie de Canguilhem, dans les deux euh, volets de sa réflexion connue. Donc, de comment cette question de l'erreur, euh, au tout début de la réflexion de Canguilhem, elle est bien là, elle est centrale, mais elle est posée, après, il faut, faut voir comment, mais elle est posée à partir... Euh, de Descartes. Et donc, c'est à partir de la philosophie de l'erreur de Descartes que Canguilhem commence à se poser des questions qui ensuite vont ouvrir sur la biologie. Et j'aimerais donc lire deux petits extraits euh, de cette œuvre qui s'appelle juste « Philosophie, éléments des doctrines » 1929-1932, une œuvre de presque 300 pages dactylographiées, dactylographiées deux fois. Donc, c'est vraiment un travail très, très... Euh, euh, très achevé et, et retravaillé. Euh, donc, un petit extrait de la partie euh, 5 de cette œuvre, la partie sur la pensée, au cinquième chapitre, euh, la recherche de la vérité, qu'Anguilhem euh, euh, présente ainsi la question de l'erreur, l'importance euh, de l'erreur. Euh, il écrit euh, « L'affirmation n'est jamais un fait, mais un acte. Ce n'est qu'une autre manière de dire que l'idée n'est pas dans les choses, mais que le jugement doit la former. Par rapport à toute représentation, l'esprit prend l'initiative d'affirmer. Cette initiative enferme un risque. » Les problèmes de l'erreur, c'est les problèmes de l'initiative. Peu après ce passage, Canguilhem définit la question de l'erreur à partir de Descartes et il prend position contre les critiques que Spinoza euh, adresse à Descartes sur la question de l'erreur, sur la philosophie cartésienne de l'erreur. C'est un petit extrait aussi, je, je vais terminer là-dessus. Euh, pour expliquer les jugements et rendre compte du vrai et du faux, Descartes, dans la quatrième méditation, distingue entendement et volonté. Spinoza, dans l'éthique, dans la deuxième partie de l'éthique, a violemment pris à partie Descartes sur les problèmes de l'erreur. Volonté et entendement sont des mots. « Spinoza. Spinoza a raison dans la forme. Dès qu'il y a idée, il y a implicitement affirmation. L'idée étant un produit du jugement. Mais Descartes a raison dans le fond. Ce qui est impliqué dans l'idée, c'est un jugement créateur, donc libre. » Et donc, ce passage montre comment la question de l'erreur chez Canguilhem commence vraiment par une euh, approche euh, cartésienne qui pense l'erreur comme fondée d'abord sur la liberté de l'action. Et c'est pour ça que j'ai commencé par un petit extrait de texte qui commence en disant « toute affirmation » est d'abord un acte, et c'est un acte de jugement, donc un acte créateur, libre, et donc euh, ouvert sur la possibilité de, de l'erreur. Et voilà, j'ai lu ce petit passage de cette heure, parce qu'il me semblait euh, montrer d'une manière très simple et rapide jusqu'à quel point cette question que plus tard pourra paraître simplement une question épistémologique ou de philosophie biologique elle est d'abord une question véritablement métaphysique de philosophie et que Canguilhem ne cesse de la penser aussi comme une question métaphysique et philosophique même lorsqu'il fait de l'épistémologie et même lorsqu'il élabore une philosophie de la biologie dans la deuxième partie de son Parcours celle qui est connue après l'essai le, sur le normal et le pathologique.